Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous parler du connecteur Whisperies. Whisperies, c'est un site qui propose tout un tas d'histoires pour les enfants. Ce sont des histoires numériques que vous pouvez trouver en version française, mais aussi en version anglaise. Donc, comment ça se passe au niveau du portail Bokeh si vous voulez activer cette ressource numérique Si vous allez dans la liste des connecteurs, vous allez voir maintenant apparaître la ressource Whisperies. Donc en fonctionnalité, on aura une recherche fédérée et un accès SSO. Donc pour rappel, l'accès SSO permet à l'abonné, depuis une notice du portail, d'accéder directement à l'histoire Whisperies. Donc pour la configuration, vous allez cliquer sur Tableau de bord. Et comme toutes les ressources numériques, il nous faudra configurer une URL d'accès à la plateforme. Il faudra configurer les droits des utilisateurs pour permettre aux abonnés d'accéder à cette ressource. Et on aura besoin aussi de moissonner le catalogue Whisperies. Donc une fois que cette configuration sera terminée et que le catalogue sera moissonné, vous trouverez dans Bibliothèque numérique Collection la liste des albums Whisperies. Donc là, nous en avons 355. On peut faire une recherche éventuellement si, euh, si on a besoin de trouver une ressource particulière. Et on peut éditer chaque album si on veut le surcataloguer. Maintenant, côté utilisateur. donc là Sur l'interface publique, j'ai créé un kiosque de notice Whisperies. Ici, je me retrouve dans une recherche où j'ai sélectionné la ressource Whisperies. Donc, comme genre j'aurai littérature jeunesse, je peux éventuellement filtrer par auteur et je peux aussi faire une recherche dans tout le catalogue. Maintenant, pour accéder à la ressource, sachant que, actuellement, je suis connectée avec un abonné qui a les droits d'accès à la ressource Whisperies. Donc, je clique sur la notice, je vais avoir un descriptif du document avec un résumé et un onglet ressources numériques avec un lien. Si je clique sur ce lien, je vais retomber directement sur la plateforme Whisperies. Je suis connecté et je vais pouvoir lire l'histoire Whisperies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh et n'oubliez pas de vous abonner.